Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Marketplace Celsi. Je m'appelle Charlotte, je suis Product Marketing Manager chez Celsi et je vais vous faire découvrir à travers cette vidéo comment Celsi vous permet de faire signer électroniquement vos documents de vente en quelques clics avec son intégration native avec Usign. L'intégration Celsi-Usign permet d'envoyer facilement vos documents de vente en signature, de suivre l'état de signature de vos documents, et également de gérer vos crédits de signature électronique directement sur votre compte celle-ci, selon vos besoins. Lorsque vous vous équipez de celle-ci, vous disposez, selon votre plan, d'un crédit de 50 ou 200 signatures électroniques à utiliser directement depuis votre compte. Ces crédits peuvent être rechargés par la suite, selon vos besoins, directement depuis vos réglages, et abonnements et crédits. Pour activer la signature électronique sur votre compte celle rendez-vous dans vos réglages, dans le module celle -ci, puis dans Ajouter des modules. Vous pourrez ensuite rechercher la signature électronique et cliquer sur Activer. Depuis votre onglet Module externe, vous allez pouvoir régler les préférences de votre signature électronique. Vous allez notamment pouvoir définir le mode de validation, mais également le texte qui sera inséré dans l'email qui vous permettra d'envoyer votre document en signature, la possibilité d'y intégrer des variables qui vont vous permettre de personnaliser votre message, comme le nom et le prénom du contact, par exemple. Le paramétrage est maintenant terminé. Une fois mon devis créé, je vais pouvoir retrouver dans l'onglet signature électronique la possibilité de l'activer pour mon document. Je vais donc pouvoir retrouver le texte que j'avais préparé dans mon modèle et je vais pouvoir renseigner les signataires et le modifier si besoin. Je vais pouvoir retrouver dans mon onglet Signature électronique les informations sur la signature et notamment le suivi du statut. Je vais également pouvoir retrouver le lien vers la signature électronique. Mon destinataire va donc recevoir dans son email ce lien qui va lui permettre d'accepter les conditions générales et de signer le document, il va donc être dirigé automatiquement vers l'interface Usign. En cliquant sur signer, Usign va lui indiquer qu'un code lui a été envoyé par email qu'il va devoir remplir pour pouvoir signer. Le devis sera donc automatiquement mis à jour avec le statut signé. Si vous avez des questions sur les fonctionnalités celles-ci, mais aussi sur nos possibilités d'intégration, n'hésitez pas à contacter nos équipes, elles seront ravies de pouvoir vous aider et vous accompagner dans la réalisation de vos projets.